Alors, euh, nous avons beaucoup apprécié l'intervention de M. Lutry, donc euh, euh, cinq messages très simples euh, que je considère comme étant une formation qui, qui nous a été délivrée cet après-midi euh, sur la façon de... De confronter les, les, les difficultés, de les appréhender, de rechercher des solutions, de donner le meilleur de soi-même. Euh, vraiment, je pense que les 200 personnes réunies euh, cet après-midi à Saint-Brieuc ont énormément apprécié euh, les messages portés par M. Udry. Euh, C'est un conseil que je vous donne euh, essayez de, de, de le rencontrer, de le connaître et puis d'écouter de, et d'entendre les, les, les messages que, que vous porte M. Udry.